Alternance dans un état comme le nôtre à un prix et le prix il faut le payer mais le prix c'est quoi exactement c'est expliquer aux anciens chefs d'état comment la procédure peut se passer parce que un président qui malheureusement pour lui n'a pas euh, une issue de sortie nous sommes nous obligés de penser à cela parce qu'en Afrique centrale, jusqu'à preuve contraire, en Afrique centrale, jusqu'à contraire, nous n'avons pas des anciens chefs d'État. C'est pour cela que nous, l'alternance en marche, nous avons pensé qu'il va falloir proposer un statut d'ancien chef d'État, afin que l'alternance déjà à son niveau, il puisse mieux le digérer. Parce que la digérer autant prendre. Parce qu'une alternance, voyez-vous, dans les pays du sud du Sahara, il est difficile que les gens comprennent le bien fondé. Je suis convaincu aujourd'hui qu'à cet endroit précis, qui est un endroit mythique, Rio a été, euh, on ne peut plus, euh, je veux dire quoi, euh, Rio a eu la grâce d'avoir un nouveau nom, a été baptisé. Euh, la place de la paix et de la tolérance. Donc, cet endroit mythique nous donne envie de faire des déclarations. Des déclarations qui vont être des déclarations historiques. Parce que vous tous, vous toutes et vous tous qui êtes ici présents auraient la possibilité un jour d'en parler. Pour dire qu'il y avait des femmes et des hommes qui avaient cru un jour à la démocratie.